Attends, 8964 presets Challenge accepted Je le tiens, je le tiens C'est pas mal ça Oh, c'est cool 88 MK2 Bienvenue dans la, la boîte Faudrait qu'on le mette dans le Jean-Michel, Jean tu veux pas m'aider Non Bon bah, j'ai une débrouille alors T'es prêt Jean-Michel Toi t'es un mec qui aime l'amour Je sens dans ton regard L'amour L'amour On s'est rencontrés Près du cyclotron Tu te souviens Un truc en métal Comme un champignon J'en avais plein des regards pour toi, pas des champignons. Hein. Je me suis approché et j'ai brandi mon gros bout de pizza. Oh, tu m'as traité d'abruti, j'ai ri. puis tu t'es enfui. Oh, elle est partie avec un cri godi. M'a carrément laissé en orbite. Ouais. Le plus dur, c'est les, les rimes en hit. C'est risqué. Le Kilab 88 MK2, c'est un clavier lourd. Vous pouvez voir, c'est un truc assez massif donc euh, avec un toucher bien piano, bien, bien comme il faut. Évidemment, il reprend tous les concepts qui ont déjà fait le succès euh, des séries 49 et 61 MK2. Donc on va retrouver au centre euh, ce gros bouton avec l'écran qui permet de naviguer dans le logiciel Analog Lab. Euh, vous pouvez aussi contrôler votre station de travail audio numérique avec euh, divers standards qui sont disponibles. Vous avez le standard Mackie Control, mais sinon vous pouvez aussi utiliser d'autres standards. là, Par exemple, Do Mapping, vous avez euh, Live, euh, Logic, Pro Tools, Cubase. Studio One, Reaper, ensuite vous avez un mode user dans lequel on peut paramétrer énormément de choses pour customiser complètement le clavier et puis faire exactement ce que vous avez envie qu'il fasse, là il faut savoir un peu ce que vous faites mais sachez que c'est possible sur ce clavier d'aller vraiment sur un niveau de personnalisation extrêmement poussé. Sur la droite non, ça c'est la gauche en fait ouais. mais ça dépend, pour vous c'est la droite, pour moi c'est la gauche mais bon. Sur la gauche, vous allez avoir ces pads et ils vont avoir plusieurs caractéristiques. On peut les utiliser pour faire de la batterie, évidemment, mais on peut les utiliser aussi pour faire des accords. <rire> euh, voilà, puis sinon on peut les utiliser pour faire des notes, c'est tout simple. Et puis ensuite, euh, comme pour tous les claviers mètres on peut aussi changer le canal midi. C'est hyper simple, il y a le bouton midi channel qui est là. Et vous voyez, il y a des sérigraphies de 1 à 16 qui représentent les canaux midi. Donc si j'appuie là sur midi channel, je peux aller changer en canal 4 et émettre de cette manière en canal 4 et adresser différents appareils comme ça, euh, de cette manière-là. C'est bien, non hein Je pense que t'aimes ça Jean-Michel. Je pense que toi, t'es un mec à clavier -maître. Ouais. C'est un peu lourd pour toi peut-être ça, non, ouais. non Non, je veux dire, t'es un peu lourd Non c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non Non, c'est bon Non, non, non Ce que j'aime bien, moi, dans ce clavier, c'est qu'il y a une sensation de qualité, de solidité qui est liée à, à la série KILAB MK2. Vous euh, voyez, c'est donc le clavier en lui-même qui a un toucher lourd. Mais aussi, sur les bords, on a vraiment affaire à quelque chose qui est très solide. Un châssis en métal, des flancs en bois, du plus bel effet. Et puis, des commandes de stations de travail audio numérique. Et ces commandes, vous pouvez les avoir pour différentes stations de travail. Par défaut, il n'y a rien. Sinon, vous avez des petits machins comme ça. Là, par exemple, il y a celui-là pour Studio One. Il y en a un pour Reaper, mais il y en a aussi pour Live, pour Cubase, etc., etc. Si je bouge un peu sur la droite, on va retrouver cette série de faders et de potards et des boutons qui vont nous permettre d'aller naviguer à la fois dans Analog Lab. Donc là, vous voyez, quand je vais sur Analog Lab, euh, je peux aller en appuyant sur le bouton, parce que c'est aussi un bouton poussoir, aller sélectionner mes instruments. Je peux aller dans les pads. Puis ensuite, je peux aller voir les styles. Euh, si je veux un style un peu dark... Un peu dark, moi comme gars, ouais, c'est sûr. Ensuite, une fois que je suis là, j'appuie sur le bouton preset, et puis là, immédiatement, je vais avoir euh, les différents presets disponibles. Donc là, je suis sur le preset qui s'appelle Astral Voices, je charge le preset, et immédiatement, j'ai un Jupiter 8 qui est disponible. Ça, c'est hyper cool! Au-delà de ce qu'on peut faire au centre du clavier avec cette zone, on peut aussi aller sur toutes les parties qui sont écrites en bleu. Là. Si je veux par exemple un piano électrique, j'appuie sur ce bouton et instantanément ça va me charger les banques de piano électrique. Là, vous voyez par exemple Just Time. Et euh, bah, Just Time, si je le charge, bah, ça me fait un son de piano électrique. Donc vous avez les catégories disponibles et puis ensuite, en fonction des différents instruments que vous êtes en train d'utiliser, vous allez avoir des, des paramètres qui sont disponibles immédiatement. Là par exemple, vous voyez, j'ai la cutoff. La cutoff, parce que c'est féminin la cutoff. Hein. Euh, tout le monde sait. Non mais si je reviens par exemple sur catégorie, là il me dit All Sounds. Vous voyez, je n'ai même pas besoin d'aller regarder euh, ce qui se passe sur l'écran parce que j'ai déjà des informations suffisantes ici dans les synthés. Catégorie synthé. Ensuite, bah, je peux aller prendre euh, le Jupiter 8 le Matrix 12, tiens, j'aime bien le Matrix 12. Sur le Matrix 12, j'aime bien les brasses. Ouais, les brasses. Je vais le tuner un petit peu ce son parce que... Vous voyez, avec le bouton qui est là, il y a écrit cut off. Je peux directement aller modifier ce que je veux. Et puis, je peux aussi ici, dans les enveloppes, euh, j'ai de quoi aller modifier ce dont j'ai besoin. Oh, c'est cool Comment ça, ça nous apprend pas à chanter Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Michel Somme toute, un appareil très utile quand on a besoin d'avoir des vrais boutons sous les doigts pour pouvoir tuner un petit peu son son. Bon alors le truc c'est qu'évidemment avec ce clavier on a Analog Lab 4 qui est fourni et il y a à peu près 7000 presets. Euh, donc euh, ça permet d'avoir plusieurs heures devant soi pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe quoi. Attends 8964 presets qu'est-ce que je raconte Non mais vraiment mais... C'est pas mal ça Parce qu'il a vu le t-shirt, c'est pour ça, c'est... Téléportation. Ce qui est bien, en fait, avec le Analog Lab et le KeyLab 88 MK2, c'est que vous avez à la fois des sons complexes, mais aussi des sons relativement simples ou qui s'approchent de morceaux connus ou enfin des trucs qui peuvent vraiment vous servir si, par exemple, vous jouez avec vos amis dans le garage ou à la fête de la Saint-Jean ou je ne sais pas quoi. Peu importe, en fait, c'est ça qui est bien. Tiens, je sais pas, par exemple, Jean-Michel, je sais pas, dis-moi un truc et puis tu vas voir, je vais te trouver le son. Vas-y. Ça va, ouais. Tu es sérieux, là Non, mais tu rigoles ou quoi Ok, non, t'entends Ok, challenge accepté. Pas de problème, tu veux que je trouve Je vais trouver, bouge pas. Attends, tiens, écoute celui-là. Ah, je l'ai. Hey, comment je t'ai trop bluffé quoi Vas-y, allez vas-y Tu vas voir un peu. Mais n'importe, quoi. qu'est-ce que tu me racontes toi Où est-ce que je vais trouver ça dans mes 8960 presets Bear with me one second C'est quoi déjà C'est pas ça Attends, attends, je vais y arriver, je vais y arriver Eight hours later. Je le tiens, je le tiens chercher la guitare moi <rires> oui, oui, oui, oui, oui. bon, je sais pas jouer de la guitare c'est pas grave Ouh, <rires> <rires> yes je veux casser libre je veux I'm in love with the shape of you. I'm in love. I'm in love with the shape of Je suis en amour avec la forme de toi. Qu'est-ce qu'elle a, ma forme Qu'est-ce que c'est que ces paroles, sérieux I'm in love with the shape of you. Je suis paroles, you. pas sûr que ça marche. Je. I'm in love with the shape of you. Non plus, non plus. I'm in love, I'm in love. Bon, tous les sons marchent pas forcément sur toutes les chansons. Hein. Attends, un son de marimba, ça doit bien pouvoir se trouver, il y a un moteur de recherche. Marimba, caramba Tiens, Rome, ça donne quoi ça C'est presque ça, non Amen la vous échez you vieux. Et ben voilà, c'était le Kilab 88 MK2, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce produit, euh, vous pouvez aller voir dans la description, il y a des liens. Vous pouvez aussi laisser plein plein plein de commentaires, poser nous des questions, euh, on y répond. Hein, on y répond. Non, tu réponds pas Non, t'es comme ça toi. Tu réponds pas. Ok. Et si vous êtes intéressé par plus de tests, plus de démos sur le matériel home Studio, le son, l'audio numérique en général, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Les Sondiers. Et encore plus d'amour. Encore plus de cyclotron. Ouais, ça cyclotron à fond. Allez, bye. Oh, elle est partie avec un crigonite. Oh, elle m'a carrément laissé en orbite. Tout seul, sur un météorite. Elle est partie avec Acrygonite